Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu comment je dépense mon argent en étant millionnaire. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai bâti un patrimoine de plusieurs millions en ce qui fait que si aujourd'hui je revends tout ce que j'ai et que je rembourse tous mes crédits, je pense que je m'en sortirai pas mal. Après, il y a des personnes qui ont des niveaux beaucoup plus élevés que moi, mais ce que je vais te partager dans cette vidéo, ça te permet de voir un peu comment les millionnaires dépensent leur argent et comment ils voient l'argent. ok Et ça, je l'ai appris de personnes qui sont multi multi c'est-à-dire des personnes qui ont généré plus de 100 millions de dollars. donc je pense quand même que j'ai appris de et de quoi te partager ben, comment faire ben, lorsque tu aspires à être millionnaire. Parce qu'aujourd'hui, devenir millionnaire, c'est facile. En tout cas, pour devenir millionnaire, il faut penser comme un millionnaire et agir comme un millionnaire. Donc, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo par rapport aux dépenses. Mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite justement d'investissement immobilier, de mindset, de finances personnelles, etc. À chaque nouvel abonné, on offre un dollar à une association caritative. Donc, si tu veux faire partie de ce mouvement, c'est ce qui te reste à faire. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier conseil que je vais te donner par rapport aux dépenses de millionnaires je pense que ça va te changer complètement par rapport à ta façon de voir les choses et par rapport à ta façon même de dépenser l'argent. Donc, comme tu le constates, ben, on, là, on n'est pas au Canada. Je suis venu au Cameroun pour plusieurs jours pour te tourner spécialement des vidéos. Et voilà, je repars dans quelques jours. Donc, je t'invite également à me suivre sur mon compte Instagram si tu veux voir un peu ce qui se passe dans ma vie d'entrepreneur et investisseur. Alors, déjà, je fais un constat. Les millionnaires sont des personnes minimalistes. En tout cas, la plupart des millionnaires que je connaisse sont des personnes minimalistes. Savais-tu que plus de deux tiers des millionnaires n'ont même pas de voiture haut de gamme Plus de deux tiers des millionnaires que tu vas voir, tu ne peux même pas savoir qu'elles sont millionnaires en fait. Et plus de d'une personne sur 30 que tu croises dans ta, de manière générale, il y en a une qui est millionnaire. Sur 30 personnes, il y a une personne qui est millionnaire. Mais tu ne le vois même pas. Parce que c'est des personnes discrètes en fait. Quand je dis que c'est des personnes discrètes, ce n'est pas discret dans le sens où voilà, elles elle se cachent ou quoi. C'est juste que c'est des personnes normales. Mais qui ont compris qu'en fait, un million, c'est rien. Parce que la plupart des personnes, se disent que 1 million, c'est beaucoup. Je te jure qu en tout cas, en 2022, 23, dépendamment de quand tu vas voir la vidéo, un million, c'est rien du tout. Parce que aujourd'hui les prix ont tellement augmenté que ben, tout est cher en fait. Tout est cher. Et aujourd'hui, tu peux être millionnaire de plusieurs façons. Tu peux être millionnaire parce que tu as 1 million sur ton compte bancaire. Tu peux être millionnaire parce que ton activité te génère 1 million. Tu peux être millionnaire peut-être parce que tu as hérité. Tu peux être millionnaire parce qu'il y a de cela quelques années, tu as acheté une maison. Et aujourd'hui, ta maison vaut 1 million. Tu vois Moi, je connais, je dis, je connais des personnes qui sont millionnaires. Immobilier, pourquoi Parce que la maison de leurs parents dont ils ont hérité aujourd'hui vaut un million d'euros, mais ils travaillent au McDo. Tu vois ce que je veux dire C'est pour dire que des millionnaires, il y en a plein, malgré ça, dépend de comment tu es millionnaire. Mais maintenant, comment dépenser lorsque tu es millionnaire Je vais pas forcément te donner de chiffres, ok Mais je te parle par rapport à ma manière de faire, ok Moi, je pars du principe que le moyen le plus facile de devenir millionnaire, c'est honnêtement, c'est l'entrepreneuriat. Si tu es entrepreneur, ça peut aller vite, boum, tu deviens millionnaire. Mais le meilleur moyen de rester millionnaire, c'est l'immobilier. Et le moyen le plus sûr de devenir millionnaire sur le long terme et de le rester, c'est l'immobilier également. Ça fait que quoi Ça fait que quand tu es millionnaire, tu vas d'abord penser à investissement. C'est-à-dire tout l'argent que tu vas gagner, tu vas l'investir. Lorsque moi je travaillais chez KPMG, je touchais à peu près 2000 euros par mois. Okay? Tout mon argent, je le réinvestissais en immobilier. Je faisais des apports, je faisais des. Voilà, tout ce que je gagnais, je le mettais en immobilier. Il me restait très très peu à la fin de l'année. C'est-à-dire que si tu me vois à l'époque, tu as été dire que ce gars si sordou » en fait. C'est-à-dire, j'avais l'air tellement broke, c'était incroyable. C'est-à-dire, mes costards, je pense que j'ai gardé les mêmes costards. Entre le moment où j'ai commencé à travailler chez KPMG et le moment où j'ai quitté KPMG, j'avais les mêmes costards. Tellement, je gardais mon argent pour l'investir. Je ne partais pas en vacances, le shopping laisse tomber, je n'allais jamais au restaurant, etc. C'est un sacrifice aujourd'hui qu'à payer. Okay? Mais figure-toi qu'au au bout de 2-3 ans d'expérience, de, j'avais un patrimoine beaucoup plus élevé que, je pense, l'ensemble de mes patrons à l'époque. Mais personne ne le savait. Pourquoi Parce que justement, je paraissais broke en fait. Et c'est ce que les millionnaires font à dire, c'est qu'ils ne vont pas forcément te le dire. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans un processus d'enrichissement. Et quand ils savent que 1 million, ce n'est rien, ben, ils le montrent de moins en moins. Parce qu'après les gens ils vont confondre en fait Ils vont se dire que ah, lui il a un million d'immobilier Donc ils s'attendent à ce que le gars il le dépense dans tous les sens Alors que non Et c'est là où tu dois même pas tomber dans le piège C'est pour ça que moi ce n'est qu'à partir d'un certain moment Que j'ai commencé à expliquer aux gens que bon voilà Voilà ce que j'ai pu faire en immobilier parce que que j'étais déjà confortable Mais pendant des années et des années et des années J'étais déjà millionnaire en immobilier Personne ne le savait en fait Quand je suis arrivé au Canada j'étais déjà millionnaire en immobilier J'étais déjà millionnaire en immobilier Mais je suis arrivé en mode voilà incognito Je le savais mais je ne le montrais pas parce que si tu le montres, les gens vont commencer à te dérouter Et te dire que ah, si tu es millionnaire, il faut le justifier Et là, tu vas commencer à faire des choses Pour convaincre des personnes de te croire Pour donner envie aux personnes de te croire Et des personnes qui ne t'aiment même pas Donc tu vas faire des choses pour des personnes qui ne t'aiment même pas Et tu vas perdre ton temps à dépenser de l'argent okay? Autre chose par rapport à comment dépenser lorsque tu es millionnaire C'est que tu vas toujours voir l'argent comme un véhicule en fait. Quand tu comprends l'argent, ça te permet en fait de mettre l'argent à ton service Et ça te permet de faire en sorte que l'argent t'aide à dépenser Je m'explique Aujourd'hui, tu as gagné par exemple 10 000 okay? Ce 10 000 oui, tu as tes dépenses courantes, les loyers, etc. Si tu gagnes 10 000 avant de te dépenser tes 10 000 là, ou avant de te dire, ok, je vais prendre 1 dollars pour partir en vacances ou 500 pour partir en week-end, demande-toi, même, même, même 300 pour peut-être acheter des vêtements ou une console, peu importe ce que tu vas t'acheter, demande-toi quel est l'investissement qui peut me permettre de payer ça. Comment est-ce que je peux faire en sorte que l'argent que j'ai mis de côté me paie ça pas forcément en totalité, mais en partie. Qu'est-ce que tu vas devoir faire Tu vas devoir maintenant prendre ce 10 000 là le placer ou l'investir de manière à ce que ce placement ou cet investissement te génère de l'argent qui va permettre de payer en totalité ou en partie. Même si ce n'est que le quart, même le dix, même le dixième de ta dépense. Là, tu es dans un processus d'enrichissement. Moi, je t'explique. J'ai donné l'exemple de ce téléphone que tu vois, là, iPhone 13. Je l'ai changé récemment. C'est le, le 13 Pro et je crois qu'il est intéressant. C'est un téléphone qui m'a coûté à peu près... Euh, 2000 dollars, tu vois. Et je l'ai changé après de nombreuses années. J'avais le iPhone 8 Plus. J'ai eu des iPhone 8 Plus pendant des années. Il m'a lâché euh, du jour au lendemain. Je suis allé prendre un nouveau. Mais dis-toi, c'est une place de stationnement que j'ai acheté à 16 000 euros à l'époque qui aujourd'hui paie mes téléphones en fait. Parce que moi, les téléphones, je les prends sur abonnement. Je les prends sur paiement mensuel en fait. Donc, ça fait qu'en fait, j'avais 16 000 euros. Ok. J'ai acheté une place de stationnement. Et moi, maintenant, dans ma tête, je me dis, ok, cette place de stationnement-là paie mes téléphones en fait. Quel que soit le téléphone que je vais acheter, ça va le payer en partie ou en totalité. Mais regarde, si tous les ans, j'échange de téléphone, ça fait qu'en fait, en 10 ans, mon parking m'a permis de m'éviter de dépenser près de 16 000 euros ou de 16 000 dollars de téléphone, en fait. Et au-delà des 10 ans, ben, j'aurai des téléphones, on va dire, gratuits. Tu vois, c'est la même chose, par exemple, si tu veux partir en vacances. Si tu veux partir en vacances, je te dis, OK, peut-être j'ai tant de côté. Comment faire pour que cet argent que j'ai mis de côté me génère de quoi payer peut-être? la moitié du billet. J'ai la même chose pour les restaurants. Tu vois Là, par exemple, hier, j'étais au restaurant avec une partie de mon équipe. Ça a coûté un certain montant. Je peux te dire que ce n'est pas moi qui ai payé, c'est mes investissements qui ont payé le restaurant. Parce que moi, je me suis dit, ok, moi j'adore aller au restaurant, tu vois? je vais au restaurant quasiment toutes les semaines même. Toutes les semaines, mais, tu vois, j'ai placé mon argent de manière à ce que cet argent me génère de quoi payer mes restaurants. Et c'est là, en fait, que quand tu comprends ça, tu prends le contrôle par rapport à l'argent, en fait. Ça peut être une facture, ça peut être, peu importe, ça peut être des cadeaux, peu importe. Il faut que tu trouves un moyen de faire en sorte que ton argent remplace tes dépenses. Et ce, progressivement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va se faire progressivement. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas dépenser ton argent différemment, ok Et ça va te donner une certaine sérénité d'esprit. Ça fait que même si demain, par exemple, je suis donne un exemple, imagine que tu as, tu, as, tu as eu 10 000 et ce 10 000 te génère 1 000 par an, ce qui est pas mal, ok Certains diront que c'est pas assez, certains diront que c'est beaucoup. Ça dépend de chacun, mais au moins, au moins c'est 1000 dollars. Okay? Si au bout d'un an, tu te dis, ok, voilà, on te présente une opportunité, ou quelqu'un te demande, eh, écoute, prête-moi 500 dollars, et je te rends. Tu prêtes le 500 dollars à cette personne, cette personne part, et ne te rend pas ton argent. Je te jure que tu n'auras pas le même stress que quelqu'un qui a travaillé son 500 dollars, peut-être il a fait 2, 3, 4 heures supplémentaires. On lui prend 500 dollars, le gars, il va, il va parcourir toute la ville pour retrouver cette personne-là. Alors que si... Ton 500$, tu l'as généré de façon passive après avoir travaillé 10 000$ ou 5 000$ que tu as placé. Si quelqu'un te prend le 500$, peut-être tu vas rappeler à la personne, peut-être tu vas mener des actions contre, la, contre cette personne -là. Mais à un moment donné, si tu sais que ben, c'est peine perdue, tu vas dire à cette personne écoute, c'est tu sais quoi, garde l'argent, c'est pas grave. C'est pas, pas que tu n'as pas de problème d'argent, mais en fait, tu vas te déconnecter émotionnellement de l'argent. Et c'est là où tu gagnes le combat, en fait. C'est-à-dire que quand tu arrives à faire en sorte que, parce que l'argent c'est l'émotion, quand tu vas travailler c'est de l'émotion, peut-être tu vas, tu, vas, tu vas être là, tu vas dire non il faut que je gagne de l'argent et tout et tout et tout et tout. Donc là c'est le côté émotif qui parle. Une fois que tu as gagné cet argent là, que tu l'as mis de côté, et une fois que ton argent te génère de l'argent dont tu n'as pas besoin de travailler, là d'un point de vue émotionnel tu te déconnectes en fait de l'argent. Et quand tu arrives à te déconnecter de l'argent d'un point de vue émotionnel, crois-moi, tu gagnes plus d'argent. C'est-à-dire, que tu vas avoir une certaine clairvoyance, tu vas avoir des choix et tu vas prendre des décisions qui vont aller dans ce sens-là. Et tu vas commencer un peu à voir la différence entre le temps et l'argent. Et tu vas te rendre compte que contrairement à ce que la plupart des personnes pensent, le temps est beaucoup plus important que l'argent. Parce que les gens disent, time is money, time is money, time is pas money. Le temps est beaucoup plus important que l'argent. Parce que quand tu sais comment faire de l'argent, tu privilégies le temps. Et quand tu sais comment faire de l'argent sans avoir à y mettre ton temps, tu privilégies encore beaucoup plus le temps. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je te donne un exemple. Hein. Moi, par exemple, pour m'avoir au téléphone, mais laisse tomber. <rire> bon courage. Toi, que des fois les gens disent que ouais, tu te parles, tu réponds pas et tout et tout et tout, mais c'est parce que je n'ai pas forcément le temps. En fait, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, moi, m'asseoir, commencer à pavarder pendant 4 heures, pas pour ne rien dire, mais comme ça où je sais que ce temps-là, ça peut mettre, je peux l'exploiter d'une autre façon. Tu vois, c'est compliqué. Si par exemple, je te donne un exemple, hein, tu vas voyager. Tu vas voyager, ok. Il y a la file d'attente. Quand tu prends l'avion, par exemple, il y a la file d'attente. OK La file d'attente pour euh, passer le poste de sécurité, etc. etc. Peut-être ça va te prendre 2-3 heures. Tu vois. Moi, je préfère payer plus cher pour passer la file peut-être en 30 minutes. Il est une heure et demie, deux heures que je vais gagner et où je vais confortablement m'asseoir en attendant mon avion, je sais que les deux heures-là, je peux, je peux les investir dans quelque chose qui va me rapporter de l'argent ou qui va me faire gagner du temps par rapport à ce que je me suis fixé. Tu vois. Et peut-être les gens vont se dire, « Ah, il a payé peut-être 300 euros pour aller plus vite. » Non, je ne suis pas payé 300 euros. Pour... Ce n'est pas une question de payer 300 euros. J'ai payé pour récupérer du temps. Que de passer trois heures à faire la queue, ça m'a pris 30 minutes. Mais là, je me pose, je suis tranquille et j'apprécie le temps. Ça, c'est différent. Vois, donc, dans cette vidéo, je n'ai pas forcément dit comment ou combien je dépense en tant que millionnaire, mais je t'ai dit comment tu dois réfléchir lorsque tu gères ton argent avant de le dépenser. C'est très important. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager. et On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Surtout, inscris-toi à notre masterclass juste en dessous. Tu as le lien et tu vas pouvoir voir comment est-ce que tu peux utiliser l'immobilier pour mieux gérer et dépenser ton argent. C'était Florent de Global Investisseur. On se dit à très vite. Ciao.